Professeur Didier Raoult, que constatez-vous dans les évolutions récentes de l'épidémie de coronavirus à Marseille ben, On voit que le, le nombre de cas est en train de s'effondrer à une vitesse étonnante, sans que nous on ait changé nos paramètres de mesure, hein, puisque nous utilisons les mêmes depuis le tout début, c'est-à-dire depuis janvier. Alors, depuis janvier, on teste de la même manière, et on, on rend les résultats positifs avec le, le même niveau, c'est-à-dire 35, c'était... Et donc on voit sur, cette première, sur ce premier travail que le pic euh, a été atteint euh, vers euh, la, la, la fin du mois d'octobre et que depuis ça n'arrête pas de descendre et qu'on est passé du pic de cet épisode épidémique euh, dans les, les gens qui venaient directement à hein, l'IHU se faire détecter. Hein, de 219 à 26. Donc il y en a 10 fois moins maintenant, et la pente est en train de diminuer d'une manière absolument spectaculaire. Euh, ceci se voit aussi, si on est sur une plus grande échelle, c'est-à-dire, euh, là, on teste à peu près 1500 personnes par jour. Là, c'est tous les prélèvements qu'on nous envoie des hôpitaux, de l'extérieur, etc. On voit que c'est exactement la même tendance, et euh, on voit que ceci se traduit avec un tout petit délai, ce qui est normal, euh, dans le nombre d'hospitalisations qui décroît de manière très significative, euh, le nombre d'hospitalisations en réanimation est en plateau, mais c'est normal parce qu'il reste un certain temps en réanimation, mais on voit que ça n'augmente plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'entrées euh, qu'il n'y a de sorties, donc les choses euh, paraissent stabiliser. Après l'avenir est, est incertain, mais globalement, ce qui est en train de se passer, c'est... Un peu la, avec une pente qui est un peu de même nature que celle de, du premier acte, une diminution très rapide euh, du, du nombre de cas. Alors euh, du coup, euh, la question qu'on peut se poser, c'est euh, à laquelle on tente de répondre sur cette image, c'est euh, et à laquelle tout le monde va essayer de répondre maintenant qu'on commence à avoir des, des, des données, c'est quelle, euh, quelle, quelle est l'importance des mesures sociales dans le contrôle de cette épidémie. Et là, vous voyez, on a représenté sous une autre forme l'épidémie telle qu'on l'a mesurée, nous, à Marseille, avec tous les, les patients du, de, de, de l'hôpital universitaire, pas que ceux de l'IHU, de l'hôpital universitaire. Et ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, la fermeture des restaurants est arrivée au moment euh, où la, la, la pente de, de, de, de la première scène du deuxième acte était en train de diminuer de manière spectaculaire, et qu'au contraire, elle a remonté avec la fermeture des restaurants, donc on ne peut pas... On conclure que les fermetures de restaurants a aidé à contrôler la première partie. Et le confinement, lui, en revanche, est arrivé aussi euh, au, au début de la chute brutale euh, du nombre de cas. Et, et ceci avait été anticipé par euh, les dosages que font les, les pompiers euh, dans euh, les égouts, qui mesurent avec un peu d'avance sur nous, il faut dire la réalité, euh, le, les, les augmentations et les descentes. Ils avaient pu voir l'augmentation avant qu'on la voie nous, ils ont pu voir la descente avant qu'on la voie nous. Et donc, y a pas, on ne peut pas voir sur, cette, euh, sur ces données d'effet des mesures sociales contraignantes sur l'évolution de l'épidémie qui a donc d'autres raisons pour évoluer que celle-là. Alors, euh, euh, il y a, ceci est confirmé. Il y a deux très jolis euh, travaux qui, qui, qui sont à voir et à lire. L'un qui a été fait par Jean-François Toussaint dans Frontiers euh, et qui euh, montre, vous voyez sur cette, euh, sur cette carte, quels sont les effets qui sont associés à une augmentation euh, importante de la mortalité à la population et quels sont les effets qui sont protecteurs. Alors... Ce pas une surprise pour nous depuis qu'on commence à y réfléchir. C'est dans les pays les plus riches que la mortalité a été les, la plus élevée. Une partie des pays dans lesquels les, les, les structures sanitaires étaient censées être les meilleures. Euh, alors bien sûr, il y a des cofacteurs, l'obésité, euh, euh, les problèmes d'une de, de, de, de espérance de vie très longue. Et, mais en plateau, euh, le nombre de cancers... Euh, mais euh, ça n'est pas lié au, au fait qu'il y ait euh, un financement important de la santé, c'est paradoxal, c'est les pays dans lesquels il y a le financement de la santé le plus important, dans lesquels il y a la mortalité la, la, la plus élevée. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus protecteur C'est ce côté-là, et eh bien c'est les gens qui... Il y a eu moins de morts dans les gens qui connaissent les maladies infectieuses, ça c'est la première fois qu'on le dit, c'est-à-dire... Les gens qui ont encore un problème avec les maladies infectieuses savent gérer les maladies infectieuses, tandis que les pays les plus riches, pour qui ça a cessé d'être une priorité, ne savent pas le faire. Et donc ça, c'est une vraie priorité dans les pays dans lesquels euh, la mortalité par maladie infectieuse reste une cause importante de mortalité. Parce que euh, les pays dans lesquels les maladies chroniques sont devenues les causes importantes de mortalité, manifestement, sont moins bien préparés à... Cet aspect-là, et ce qu'on voit en haut, ça veut dire que c'est neutre, c'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui influence, c'est le, les mesures sociales euh, de contrainte euh, et de leur effet sur le fait qu'il y ait plus ou qu'il y ait moins de morts. Donc, on voit là-dessus, c'est il y, y a un paradoxe que moi je souligne depuis longtemps c'est les plus riches qui ont payé le, le tribut le plus élevé. Et une des explications, c'est celle-là, c'est ceux qui ont le plus d'habitude de, euh, des maladies infectieuses. Un autre travail que je vous recommande, qui est accessible aussi, euh, qui est un travail... C'est deux collègues parisiens qui ont fait ça, hein, je ne suis pas que des Marseilles, non, je parle. Euh, c'est un travail qui a été fait par Vincent Jarlier, dont je parle souvent, et qui montre ces corrélations, où il a corrélé euh, qu'est-ce qui est euh, fonctionnel, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut relier nombre de décès, et quand on regarde, eh bien ça n'est euh, ni euh, les mesures de contrainte, euh, ni l'urbanisation, ni même le pourcentage de la population supérieure à 65 ans, mais c'est la précocité de la mise en place des tests diagnostiques, pour lequel nous avons eu un, un retard très important, sur lequel je me suis exprimé à, à plusieurs reprises. Donc si ce n'est pas euh, les mesures contraignantes qui ont fait ça, si ce n'est pas euh, la pauvreté Qu'est-ce que c'est euh, Bien moi, ça fait euh, un moment que je dis que en réalité, euh, ça n'est pas la même épidémie à laquelle nous assistons depuis le, même, le début. Il y a des variants différents. Et par exemple, euh, ici, c'est le premier variant que l'on a eu, qui qui s'est répandu dans le monde un peu partout. On a quelques cas sporadiques, mais pas plus. Il y a celui qu'on a appelé Marseille 1, qui a donné une petite épidémie ici en revenant par bateau euh, du Maghreb. Et on va voir d'une manière très intéressante qu'il ne s'est pas implanté ici durablement, il a duré un mois, et il ne s'est pas implanté ailleurs en France. Donc c'est resté ici. C'est ça, c'est très intéressant, puisqu'on va voir maintenant, les autres ont commencé à faire des génomes aussi, et donc on ne retrouve pas ce, ce génome de Marseillais 1 ailleurs qu'à Marseille. Donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a ce Marseille 2 qui s'est répandu, on va le voir... Aussi ailleurs, et puis ce Marseille 4, dont on a l'impression c'est celui dont on voit actuellement l'épidémie se, se diminuer, qui a causé notre euh, deuxième partie euh, de cette courbe très atypique hein, en, en, en d'autres chameaux. Donc c'est qu'il y avait une première, euh, un premier épisode avec le Marseille 1, une confusion avec ce Marseille 2, et puis ce Marseille 4 qui a pris le dessus et qui a déterminé le très grand nombre de cas. Euh, donc si, si et, mais vous, vous, Les gens nous disaient, vous savez, quand on est les premiers à dire quelque chose, les gens, certains, hein, ont l'habitude de dire que ce n'est pas vrai. Enfin, comme les gens finissent par euh, euh, faire les mêmes choses que ce qu'on avait fait avant, ils trouvent la même chose que nous quand même. Donc c'est très intéressant. Là, vous voyez, c'est enfin tous les génomes que l'on a en France... Euh, et au moment où nous, on a commencé à parler de ça, il n'y avait pas encore de disponible de génome de la deuxième épidémie. Donc bien sûr, personne ne voyait les variants que nous voyons. Nous, on a vu les variants et on voit que c'est pareil. Nous, celui que nous avons eu qui est le plus commun, c'est le 4. Et vous voyez que dans le reste de la France aussi, c'est le 4. C'est aussi celui qu'on trouve le plus en Europe. Et vous voyez, c'est celui qui s'est le plus répandu, dont on a l'impression qu'il est actuellement en fin d'évolution. Le deuxième qu'on est le plus, c'est le 5. Et vous voyez que le, le 1 qui était celui qui nous a donné cette épidémie de juillet, euh, arrivé en bateau, est resté à Marseille. On le trouve pas ailleurs. Vous voyez Donc euh, c'est euh, euh, des phénomènes qui sont euh, euh, liés à des micro-épidémies dues à des variants. Et là, vous voyez par exemple ce variant que, que nous, ici, on avait identifié rarement comme étant Marseille 9. Ici, à Marseille, il y a très peu sévi, mais manifestement, il y a des gens qui en ont beaucoup séquencé de celui-là. Et donc, il y a des endroits dans lesquels il a été plus fréquent que ce qu'il n'a été ici. Donc voilà l'évolution des choses. Euh, je, je, je pense que, euh, comme on, on a maintenant plusieurs cas de patients qui ont fait une première infection avec euh, ce euh, euh, premier variant de... de premier acte et qui ont fait une infection avec ce deuxième avec le barseca du deuxième, deuxième acte je pense que les gens vont être lucides sur le fait qu'il existe des variants, et des variants distincts euh, et qu'on peut faire une infection avec un deuxième virus très proche euh, qui qu'on appelle aussi le covid 19 euh, et euh, je ne sais pas si c'est le fait que l'immunité acquise est insuffisante pour protéger même contre le même virus ou si c'est euh, que cette immunité acquise contre un variant ne marche pas pour un autre variant. Et ce sera des questions qu'il faudra bien résoudre pour essayer de mettre un vaccin en point s'il y en a un qui se met en place un jour. Voilà. Et enfin, la, la dernière chose, je suis content là aussi, les choses se clarifient euh, dans plusieurs journaux très importants, dont que j'ai mis en ligne sur le British Medical Journal, euh, euh, et, et plusieurs des gens commentent, et j'ai vu que même l'OMS dit ça... Euh, ne recommande plus le RAM10-Civir, qui est un médicament qui ne marche pas. Je voudrais bien qu'en France, on en prenne acte aussi, et qu'on arrête de recommander, de perfuser le RAM10-Civir, qui est un produit complètement inutile et qu'on qu qu met par perfusion pendant dix jours, ce qui est dangereux, il ne faut pas faire ça, il faut s'arrêter. Tout le monde le sait maintenant. Et je pense que petit à petit, les gens vont prendre euh, la mesure de tout ce qui s'est passé euh, autour du Remdesivir, parce que le scandale du Lancet Gate qui essayait de faire croire que l'hydroxychloroquine était un produit toxique, n'était que l'autre face de la vente du remdesivir, qui est un produit qui ne sert à rien et qui est dangereux à utiliser. Et donc, une fois qu'on aura mis les deux faces en face l'une de l'autre, eh l'étendue du désastre apparaîtra à tout un chacun. Merci beaucoup.